Ici, le soleil et l'océan font bon ménage. Mais parfois, les nuits sont agitées. On oh, les mains Démarre Démarre Et ça tourne au western. C'est pourtant là que Vladimir Romitov a installé sa vie d'artiste. Nous, on a suivi avec nos sautes d'humeur, nos souvenirs et nos rêves. C'est une cargaison égarée qui a réveillé nos aptitudes à la déconnade. Mais cette fois-ci, le bouchon a roulé un peu loin, jusqu'aux étoiles. Alors, on a vu des gaziers capricieux piétiner nos plats. C'est vrai, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais faut pas oublier les bonnes manières. Les mouches en question avaient du vocabulaire et des intentions belliques. C'est du maus, hein Ça fait mot quand ça perd pas. Mais vous êtes cinglés, les mecs C'est vous quand j'explique Les explications suffisent pas toujours. Ça veut dire quoi, prognate? Demande au miroir de courtoisie du gland. Et puis, il y a des questions qui fâchent. Vous êtes du coin Des réponses lapidaires. Connasse, fin. Des relations évolutives. Vous êtes ravissante, Nadine. Et parfois même des petites jalousies. Rien ne t'empêche d'en faire autant. On dit aussi que les chemins de la béatitude sont parsemés d'embûches, d'humiliations et d'euphories contagieuses. Ce petit monde a sillonné le secteur, chacun dans son désir shakespearien d'être ou de ne plus être à sa juste place. Connard. Telle est sans doute la seule vraie question du bonheur. Mais comme les papillons et les cigognes, ils reviennent toujours butinés au printemps après leur métamorphose. Ici, dans l'Ouest...